Eh bien, on, euh, il faut mettre en place ce, ce qui existe, hein, c'est-à-dire un plan d'accessibilité euh, des équipements publics. Notamment, nous allons commencer par la mairie, euh, nous allons commencer par la salle des fêtes, euh, veiller à la création de rampes d'accès, veiller à la création de rampes d'accès euh, facilitant l'accès des personnes à beauté réduite dans l'ensemble des services. Il n'est pas normal euh, que euh, nous. Euh, nous n'ayons pas accès facilement aux équipements publics sur la matinois euh, par des personnes à mobilité réduite. Donc, euh, nous aurons un élu, nous aurons aussi euh, une, euh, un ou une élue à, à, à, aux handicaps à, qui sera euh, porteur de la vision de la politique publique euh, auprès du public à, à mobilité réduite. Euh, favoriser l'implantation d'ambulances, euh, de, de, de transports de TPMR sur le territoire lamantinois. Donc une vraie vision pour faire que le handicap ne soit pas doublement pénalisant pour le porteur de handicap. Et naturellement, nous voulons faire en sorte que la ville du Lamantin respecte le, le quota d'emploi réservé aux handicapés dans le personnel communal. Voilà d'autres politiques sur la politique de handicap.